le sujet qui me passionnait mais il ne me passionnait pas à travers l'Algérie il me passionnait à travers la France <rire> c'est ça le, la oui. contradiction et euh, je me suis toujours, toujours demandé euh, comment se fait-il que ce sujet sur lequel il y a pléthore de livres il y a pléthore de documentaires de pourquoi on ne parle pas au cinéma et on n'utilise pas, pas ce matériau pour en faire un matériau de cinéma comme les américains le font et je me suis dit, oui, je vais interroger. Alors, bien sûr, ça a été une aventure pour moi parce que je suis un garçon qui adore euh, se coucher euh, à 3 h du matin euh, après avoir regardé des films, lu des livres, euh, travailler un peu, me réveiller à midi, ne voir que moi dans le reflet de mon miroir et ensuite m'installer tout seul pour déjeuner dans ma cantine à Paris. Je suis un misanthrope. Donc là, sur un film, c'est oui, impossible. Parce que le scénariste, c'est ça. Le scénariste, il reste, voilà. Euh, voilà, il peut travailler le... même en robe de chambre. Voilà, le, le scénariste, Donc... il est dans sa grotte, voilà. il bouge pas. Voilà. Tandis que le, le réalisateur, il est obligé de parler à moins 200 personnes. Et ça, je me suis dit, ok, en plus, il est obligé de se lever à 6 heures du matin d'être le premier au bureau, si on peut dire, <rire> sur le plateau. Et oui, oui. Alors, vous Je me suis, suis dit, waouh, est-ce que je vais être capable de faire ça Alors, au début, j'ai essayé de fourguer le bébé à Jean-François Richer, et Jean-François m'a dit, euh, non, là, tu dis des choses. Je il ne considérait pas lui Jean-François, et c'est un mec formidable, qu'il avait la légitimité. Il me dit, je pense que ce sujet te tient à cœur. Je lui dis, ouais, mais moi, je suis paniqué par la technique. Je suis paniqué par ça. Je ne je, je, je sais pas ce que c'est qu'une caméra. Enfin, si, je sais ce que c'est, mais je, je ne vois pas. Il m'a dit, tout ce qui compte, c'est de voir le film dans ta tête. Voilà. Si tu as une vision. Et un autre grand metteur en scène m'a dit la même chose. Il m'a dit, on s'en fout de la technique. On s'en fout des lentilles, des focales, de savoir... Non, il m'a dit, ce qui compte c'est de voir le film dans sa tête, et je le voyais parfaitement le film. Et que vous le communiquiez à l'équipe aussi, voilà, voilà. et, et, et qu'eux adhèrent à votre projet. Eh bien alors, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui travaille, euh, j'explique toujours aux gens ce que je veux faire, ce que je vais faire, et je me suis adressé à des gens euh, dans les équipes techniques, Gwendal Bescon pour la décoration, euh, à Zazie Carcedo, ma première assistante, Michel Amathieu, le responsable de cette superbe photographie, mmh. et je, je leur ai dit à chacun, euh, voilà, je veux faire ça, je veux aller là, « J'ai très peu d'argent, comment on peut faire ?» Et c'est cette vision-là. Et ils m'ont dit, cette vision, on l'adore, on adore ton scénario, on te suit. Et euh, je le dis souvent en plaisantant, mais il y, y a un vrai fond de vérité. J'ai eu 4 millions pour faire le film, ce qui est peu, surtout quand on voit le film. Ouais. Mais j'ai eu 50 millions d'euros à travers le talent des êtres humains qui étaient avec moi. Et oui. Sans mon équipe, le film ne ressemble pas à ça. Alors, moi, comme je vous le disais au début, j'ai adoré ce film. Donc, euh, c'est vrai que c'est la première fois Moi, j'ai vu... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de films sur l'Algérie, mais moi, bon, j'en ai vu beaucoup. Et c'est vrai que c'est le premier, moi, je trouve, qui, il y en a qui ont parlé de certains sujets. Mais là, le vôtre, il mêle toute la problématique, justement, de cette guerre d'Algérie. Euh, on ne sait pas qui sont les méchants, qui sont les gentils, parce que tout le monde, finalement, en temps de guerre, et c'est ça que, dans votre film, on ressent bien, c'est que tout le monde... est. Eh, est pris par la guerre. Donc, du, du coup, euh, les actions qui sont faites sont faites au nom de la guerre, au nom de la vengeance, au nom de. Voilà. Et, et c'est incompréhensible ce qui se passe dans la guerre. Donc, là, vous l'avez euh, retranscrit d'une façon admirable parce qu'on ne prend pas parti. On, on voit simplement des êtres humains qui s'affrontent. Oui, alors il est impossible. Et qui il... survivent. Oui, il est impossible pour moi de, de, de prendre parti parce que, comme je. D'abord, euh, ça serait stupide de ma part de prendre parti dans cette guerre parce que je suis né en 64. Euh, la guerre, s'est terminée en 62. l'Algérie, je la connais très peu. Euh... <coughs> Pardon, je, je, je, comment, je vais prendre parti d'où Même mes parents n'étaient même pas politisés, même mon père s'en foutait de la guerre d'Algérie, et il a tout fait pour éviter euh, et la conscription, et les félagas, et tout le reste. Donc, j'aurais été malvenu au nom de quoi je pourrais dire je prends parti. En plus, personne dans ma famille n'a souffert de cette guerre. Le, le seul truc, c'est que mes parents sont arrivés en 63 à Marseille, et euh, il n'y euh, a pas eu de, de victimes, il n'y a pas eu de massacres, ma mère s'est pas fait violer. Donc, euh, mais je, je, je, je me suis penché dessus comme quelqu'un qui n'a pas connu la première guerre mondiale ou la seconde guerre mondiale et qui travaille dessus. Et j'ai découvert à quel point les passions humaines, plus parce que j'ai déjà travaillé sur la première guerre mondiale à travers un scénario, j'espère qu'un jour il se fera, mais sur cette, sur cette guerre d'Algérie, les passions étaient exacerbées. Rendez-vous compte, nous avons des, des, des appelés et des rappelés, et, des, et le peuple algérien, et c'est à eux que je dédie mon film, qui eux sont les véritables victimes de la guerre. On a pris, le peuple algérien s'est fait autant massacrer par des gens du FLN, qui leur disaient, tu dois choisir. Ou tu fais partie de ma solution, ou tu fais partie de mon problème. Et les gens se, se retrouvaient dans une situation ubuesque où ils n'avaient rien demandé et, et, et on les obligeait à choisir. Et si jamais ils, ils, ils choisissaient comme ça euh, temporairement le FLN pour avoir la paix, l'armée française débarquait. Et si elle trouvait des armes, ben ces gens-là étaient accusés de, de support au FLN alors que non, il n'y avait pas de support, c'était la peur. Alors certes, il y avait des villages qui supportaient, mais pas tant que ça il faut, faut, faut se rappeler la configuration de ce pays qui est, qui est d'une taille gigantesque et dans laquelle la population était une population composée de ruraux qui étaient pour les, les trois quarts quasi-analphabètes et qui... Comprenaient pas les enjeux de ce qui se passait. Tout ce qu'ils voyaient, c'était le sang couler. Donc, moi, je, je me suis dit, dans une situation de sidération et, et, et d'indécision totale et de, et de pression permanente entre le marteau de l'armée française et l'enclume du Félaga, on a la tête coincée entre les deux. C'est très, très compliqué de discuter ou de faire le malin. Quand on appelait nos jeunes Français à 19 ans, il faut se rappeler que pour ceux qui ont connu cette période, que en 1954, à la fin, après la Seconde Guerre mondiale, la France, c'est un pays de cocagne. On a la paix, on bénéficie du plan Marshall, les jeunes achètent des scooters, il y, y a du travail, c'est le plein emploi, la France, c'est vraiment le paradis. Et on vous dit, tu as 19 ans, le paradis, c'est terminé, tu montes dans le bateau et tu pars 27 mois en Algérie. Et là, tu vas voir. Et, et tu vas voir, c'est des opérations de maintien de l'ordre, c'est pas la guerre, mais t'inquiète pas. Mais les gens y allaient quand même la peur au ventre parce qu'ils se doutaient qu'il y avait quelque chose. Et quand ils arrivent là-bas, tous ces jeunes, oh au bout de 27 mois, ils reviennent, ils sont alcoolos, ils sont traumatisés, certains sont fous. Et c'est pour ça qu'après, ils ne peuvent plus en parler. Donc ma compassion va vers ces jeunes, va vers ces anciens, ces appelés, ces rappelés, vers le peuple algérien qui a beaucoup souffert et qui encore souffre aujourd'hui puisqu'il manifeste mmh. contre ceux-là même qui ont réussi à prendre le pouvoir. C'est-à-dire les gens du FLN. Oui. Donc, moi, je n'ai pas d'animosité, hein, euh, mais j'ai découvert, en, en, en, en travaillant sur cette guerre, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de bons, il n'y avait pas de méchants, oui. mais il y avait des contradictions au sein d'une même personne. Il pouvait y avoir une complexité et des, des tiraillements. Et je me suis dit, si je rajoute une autre personne, une autre personne, une autre personne, et que je mélange que je fasse un bouillon de, de contradictions et de cultures et de sentiments à l'intérieur de chacune de ces personnes, j'ai des grenades dégoupillées en forme d'être humain. Et tout d'un coup, ça devient intéressant parce qu'on saisit toute la complexité et la problématique du problème algérien. C'est au moins comme ça que je l'ai lu et c'est comme ça que je l'ai retranscrit. Et nous, en tant que spectateur, euh, j'ai l'impression que, bon, on parle du conflit algérien dans votre film, mais on pourrait euh, imaginer tout autre conflit. Parce que juste avant, il y avait eu la guerre d'Indochine, donc euh, la colonisation, euh, c'est ce qui s'est passé depuis pas mal d'années, depuis près d'un siècle, et donc euh, du coup, ça, ça ramène à ça aussi. Alors la, la même cause, pardon, même cause, mêmes effets. La guerre d'Indochine, c'est la même chose. On a colonisé une terre, on n'a pas spécialement respecté les Vietnamiens, il faut le savoir. On a, on a quand même créé des choses pendant la guerre, on, on, on s'est retrouvé, nous, Français, face euh, euh, à une rébellion vietnamienne populaire. Elle a quelque chose de différent avec la guerre d'Algérie, l'Indochine, c'est qu'en Algérie, que, euh, en Algérie euh, les, le FLN représentait 1% de la population. L'ALN, c'est 130 000 soldats. Euh, les Algériens, c'est 8 millions d'habitants. <rire> ok euh, et, mais ils ne se sont pas soulevés avec le FLN. Le FLN aurait aimé que les, les Algériens se soulèvent avec lui, mais ils ne l'ont pas fait. En revanche, en Indochine, le peuple était contre l'armée française, et contre la, contre la France, contre l'occupation. Et là, Ho Chi Minh et le général Gap ont soulevé le peuple. C'est ça qui a fait que euh, des instituteurs ont pris les armes, des gens qui avaient des petits boulots, qui étaient des simples citoyens, ont rejoint l'armée vietmine. <rire> Donc on s'est retrouvé en Indochine face à un peuple, et en Indochine on avait cette méthode de guerre asymétrique, une guérilla par embuscade, et que reprendra le FLN, parce que le FLN sera inspiré, parce que beaucoup d'Algériens qui étaient dans l'armée française pendant la guerre d'Indochine, ont vu comment les, les Vietnamiens faisaient la guerre. Et quand ils sont rentrés en France et qu'ils ont été écœurés de voir que les choses n'avaient pas bougé, qu'ils n'étaient pas plus respectés, même s'ils avaient fait la guerre pour la France, ils se sont dit, ok, on va utiliser cette technique-là. Et la, la guerre d'Algérie est inspirée de la, de, des techniques de contre-guérilla de l'armée vietnamienne. Mais il euh, y a une grosse différence, c'est que le peuple n'a pas suivi. C'est intéressant quand même, hein alors qu'au Vietnam, on a perdu et il y a eu de grandes batailles. Et la, le FLN n'a jamais eu, comme les Vietnamiens l'ont eu, un tacticien un grand général comme Gap, mm. c'est très, très, très différent. Et, oui. et ils n'ont pas eu une figure tutélaire comme Ho Chi Minh. Oui, oui c'est vrai qu'on avait l'impression oui. que ça partait un petit peu dans, dans tous les mais sens. Mais Ça partait dire, dans de... tous les oui. sens, c'est comme si, euh, je suis désolé d'utiliser cette image, mais euh, quand quelqu'un a un cancer et que ce cancer se généralise, il saute de plusieurs endroits. Et tant qu'on n'a pas trouvé le foyer principal, c'est l'horreur pour, euh, pour le, le patient et, et, les, et pour les médecins qui tentent de le soigner. Et ça se disperse, c'est-à-dire on métastase. Et en fait, c'était ça, le enfin, mmh. il s'était métastasé, il y avait plusieurs groupes, et ces groupes-là, malheureusement, nos pas toujours à une tête de pont, à une, à un cœur nucléaire, à un PC, un centre de commandement général. Et, et il y avait beaucoup de gens euh, qui étaient, euh, par exemple, on prend le clan Oujda, c'est-à-dire Bouteflika, euh, on prend Boumediene, ils étaient où ils étaient au Maroc, à Oujda. Quant à Ben Bella et puis euh, Boudiaf, et leur avion avait été intercepté et ils étaient prisonniers en France. Donc tout d'un coup, euh, cette, cette guerre devient un peu étrange. Et en 1960, au cœur de l'action de mon film, on est dans le paroxysme de la violence et des contradictions. C'est-à-dire que c'est la haine qui domine, ce n'est plus que l'émotion. Et l'émotion chez quelqu'un qui en est surchargé avec une arme à la main, ça devient très dangereux. Alors, l'émotion, vous la véhiculez par, euh, par l'image, justement, qui est, qui est belle, parce que c'est en contradiction aussi avec le sujet, donc c'est normal, on a l'impression d'être au cinéma, mais en étant dans la réalité, euh, grâce aussi au personnage, mais en tant que scénariste, j'ai l'impression que vous avez ciselé le film pour les dialogues, parce qu'il n'y a aucun dialogue de gratuit, et, et donc à un moment donné... On est interpellé par ça. Moi, je sais que les dialogues m'ont beaucoup interpellé et c'est vrai que j'aimerais revoir le film pour me dire, mais voilà, ça, c'est rapport à ça, ça, c'est rapport à ça. Et donc, à un moment donné, vous avez été un, un orfèvre. Alors, ce n'est pas moi qui étais un orfèvre, mmh. ce sont les Français de cette époque-là. Je, je vous explique. Les Algériens et les Algériennes des années euh, 50 et 60 et les Français, les Français, hein, dans leur grande majorité, sont des gens qui parlait extrêmement bien le français. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idiome de langage. On parlait... Moi, par exemple, j'ai lu les livres... J'ai lu comment Massu s'exprimait. J'ai lu, euh, par exemple, le général de Gaulle, c'était impressionnant. Ce type-là écrivait ses propres discours et il improvisait et il les apprenait par cœur, en donnant le sens de l'improvisation. Et parfois, il improvisait, il donnait des choses assez extraordinaires. C'était des gens... La France était une, une société de gens de lettres. Alors, bien sûr, euh, il y avait des idiots comme dans toute société à toute époque, mais euh, globalement, la sémantique française dans les années 50 et dans les années 60, dans cette période-là, du côté arabe comme du côté français, elle est extraordinaire. Et du coup, quand je lisais les phrases, je me disais, il y a bien longtemps que je n'ai pas, moi, en tant que spectateur et, et professionnel, vu un film français dans lequel les gens parlent aussi bien. Et je me devais, pour les dialogues, de, de m'exprimer aussi bien qu'eux. Mais j'ai suivi le champ lexical de l'époque, je n'ai fait que le respecter pour faire des dialogues, et le champ comportemental. Oui, donc à chaque fois, c'est incisif. Incisif, donc. mais euh, inscrit... Dans une époque, parce que vous oui. utilisez le, le terme d'incisif, et vous avez bien raison, parce que euh, les, les, les Français de cette époque-là ne s'embarrassaient pas de politiquement correct. Ils disaient ce qu'ils avaient à dire. Point. Et là, chacun des camps, justement, dit ce qu'il a à dire, et on se rend compte de la, de la difficulté, justement, de cette situation. Et moi, ce que je voudrais vous demander pour, pour finir, c'est que ce film-là, donc vous l'avez fait, il y a eu des difficultés pour le faire, il va sortir en salle, mais en même temps, c'est un film éducatif, finalement. Parce que hier, dans la salle, j'ai vu qu'il y avait des jeunes de 30 ans euh, qui ont dit qu'ils avaient, qu avaient appris des choses. Et moi-même aussi, j'ai appris quelques, quelques petites bribes, même étant plus, plus âgés. Donc, à un moment donné, ce film-là, euh, il est fait dans ce but-là Oui, ce que je veux, en fait, il est fait, il est fait dans le but d'apprendre de, des choses que Donc, les gens... Dans les livres d'histoire on n'apprend pas dans les livres d'histoire, mais c'est marrant parce que les livres d'histoire sont faits pour qui Pour les écoles, mais à l'école on n'apprend pas tant que ça la guerre d'Algérie. On n'apprend pas tant que ça. Ma fille par exemple, elle, à et elle, elle est dans un, un bon bahut, elle est dans une école privée, on lui a dit, euh, on, ils ont fait un vote, le professeur était très embarrassé avec cette histoire de guerre d'Algérie, et il a dit on va faire la démocratie. Il a demandé aux élèves, à la plupart des élèves qui sont dans la classe, que choisissons-nous La seconde guerre mondiale ou la guerre d'Algérie le, la, la sociologie de la, de la classe de ma fille, c'est des enfants de la droite chrétienne et blanche, <rire> puisque c'est une école privée catho. Et ma fille a levé la main pour la guerre d'Algérie, parce qu'elle savait que son père préparait un film sur le sujet, et puis elle voulait un peu en savoir. Eh bien, la majorité, ça a été la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet où on, on a transmis de génération en génération le tabou de cette conversation. Étrangement, en Algérie... On en parle. On n'en parle pas bien parce que le FLN a fait une propagande pour dire euh, les, les, les méchants, les méchants, les méchants, c'est la France, c'est les Français. Ok, d'accord. Et en France, on a préféré se taire parce que qu'en France, si on en parle, on est obligé de parler de ce qu'on a fait en tant que soldat, en tant qu'appareillage militaire. On est obligé de parler des viols, on est obligé de parler des camps de déportation dont Michel Rocard a fait un rapport qui a fait scandale à l'époque, le déplacement des populations. Donc, euh, on, en France, on a préféré mettre euh, le couvercle, on a met, préféré mettre ça sous cloche. Voilà, on n'en entend plus parler On a même le, le couvercle sur une cocotte minute, moi voilà. je et, et, Parce que, euh, on, on a l'impression, de toute façon, on, tout le monde a l'impression que c'est maintenu cet état-là en France. Oui, et personne ne veut faire de films, même dans le milieu du cinéma, qu'on pourrait imaginer comme un milieu très ouvert d'esprit. Non, non, non, non. On m'a déconseillé. Heureusement que j'ai mon producteur Marc Missonnier qui s'est battu. D'ailleurs, c'est très amusant. Moi, je m'appelle Abdelraouf Dafri. Je suis né à Marseille. Mon producteur s'appelle Marc Missonnier. Il est né en Algérie, à <rire> Oran. Donc, je me suis dit, là, il y a une combinaison, il y a une symbolique intéressante. Et c'est vrai que le film a une valeur éducative, mais il a aussi une, une, une, il a une valeur pédagogique, mais surtout, je, je l'ai créé comme un divertissement pour créer une séduction, une attraction vénéneuse et qui pose des questions voilà et qui ne donne pas de leçons aux gens après à la sortie de mon film il y a des tas de livres euh, vous pouvez les consulter et vous allez être surpris de ce que vous allez y trouver et, et, et y a, tous les historiens s'entendent quasiment tous sur la même version alors qu'ils ne se connaissent pas et qui viennent d'horizons très opposés et il faut aussi lire les témoignages ces livres là existent euh, les témoignages des gens qui ont fait cette guerre des deux côtés c'est passionnant, on y trouve une humanité et quelque chose de touchant, j'ai même l'impression que parfois, euh, les nouvelles générations qui n'ont pas fait la guerre sont plus intransigeantes face aux Algériens, où les Algériens s'en foutent, ils adorent la France, ils adorent les Français, c'est un, un peuple qui a, qui a d'autres mm. problèmes, il, il doit construire sa société, il a un gouvernement au pouvoir qui est inique, et qui ne le reconnaît plus, et qui les exploite, donc ils n'ont pas le temps de détester la France, et ils n'en ont même pas envie, je sais, j'ai discuté avec eux, je, quand je dis Algériens, je ne parle pas de ceux qui sont nés ici, je parle de ceux qui sont nés dans leur pays, et qui mm. se battent dans leur pays, c'est ça, être le mm. citoyen de son pays, et mais en France, on est encore une espèce de cette rancœur, cette culpabilité. Non, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'était une autre époque. On n'a pas à juger euh, depuis la fenêtre du XXIe siècle ce qui a été fait. Mais on a l'obligation d'étudier et de regarder en face et de se dire « Ah bon, à un certain endroit de notre vie, nous avons été là. » Alors pour conclure, votre premier film, j'espère que ce ne sera pas le dernier et que vous allez continuer peut-être dans cette veine-là. C'est votre souhait oui, je, je, c est, c est, ça a été très difficile. Je, mais vraiment, c'est mon souhait avec, euh, en, en lettres majuscules d'imprimerie. Euh, je, je, je, je ferai d'autres films sur d'autres sujets, mais euh, je, je veux revenir à la guerre d'Algérie. Parce qu'en en, en, en travaillant sur, sur cette histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'histoires humaines à raconter, des deux côtés. Et je me suis dit, c'est démentiel. Il y a, on a une mine d'or et on n'a jamais extrait une seule pépite de cette mine. Alors j'espère que le film euh, va marcher auprès du public, que les gens vont l'aimer, aller le voir et le revoir. Et euh, parce que ça initiera dans l'esprit des gens du cinéma qui pour la plupart ont un esprit mercantile, l'idée de se dire, tiens avec l'Algérie on a un genre, on peut faire du pognon, faisons-en d'autres. Mais c'est certain que j'en referai, c'est certain que, que je referai un film sur le sujet. Parce que c'est notre histoire, c'est notre histoire en tant que français. Et on, on, on ne peut pas euh, ne, se contenter d'un seul film. Et quel sang impur, justement Alors, le sang <rire> impur, et pour être très clair là-dessus, euh, c'est une expression. Vous savez, en France, on a des expressions comme « marche à l'ombre ». On mm. sait ce que ça veut dire, c'est « fais-toi discret mm. ». Eh bien, qu'un sang impur, c'est le nom que l'on donnait à l'ennemi. C'était la définition de l'ennemi. Donc, un sang impur n'a rien à voir avec une quelconque analyse raciale ou autre. Le sang impur, c'est... Faisons couler le sang impur, Napoléon disait à ses hommes. Mmh. C'était faisons couler le sang de l'ennemi. Voilà. Parce que le sang pur c'est nous puisqu'on est dans le bon droit, c'est nous les bons. Donc nous on a un sang pur et le mmh. sang impur c'est celui de l'ennemi. Et dans mon film, la contradiction, c'est le titre cassant et pur, ça peut être du point de vue algérien, c'est celui des Français. Du point de vue euh, français, c'est celui des Algériens. Il n'y a, y a que ça. C'est ça la signification du titre. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que ce film rassemble justement les deux. Les deux ah, j'espère aussi. Et que c'est quelque chose, voilà, puisque la France et l'Algérie ont toujours été unis. Et, voilà. et ce n'est pas fini. C'est voilà. pas fini. Non. Merci beaucoup. Merci à vous.